Donne naissance au vertige, plus une lueur et une mouquette. Les vieux ont laissé leurs cartes, les piliers échappaient leurs pierres. Les mômes ne cèdent pas, grimpent sur des arbres sans sève, sans lueur ni mirador. Les dents claquent, les mâchoires se serrent, prêtes à rugir un sonore pour que les étoiles se relèvent. sur tes lèvres ô oh, ma soeur vois cette cœur voler camarade si le soleil se lève il sera ravivé par la fièvre des années La plaine s'est embrasée, nous serons ceux du chahut, puisque notre peine est méprisée. La vapeur incendiaire qui s'exhale des souterrains porte les souvenirs funèbres, la colère des mutants. Qu'un retour se poser, sans le chant de nos carcasses, les oracles peuvent lâcher leur pose, prédire qu'on se fracasse. Le ciel est mort, ex tienne, au oh, plus causant!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 Vois ses cœurs voilés. Camarade, si le soleil se lève, il sera ravivé par la fièvre des damnés.